C'est un cookie. Bonjour à tous et bienvenue à Amsterdam pour une étrange dégustation très spéciale. Aujourd'hui, nous n'allons pas déguster du gouda ou de la bière, mais nous allons déguster plutôt quelque chose de plus... végétal. Mais avant le spice cake, Que c'est quoi que ça pour commencer, la consommation de cannabis est illégale en France. Le spice cake peut être une pâtisserie de toute forme et de tout type, du moment qu'elle contient de la weed, du hashish, du beurre de cannabis ou de l'huile de cannabis. Il faut néanmoins savoir que pour extraire efficacement la THC contenue dans la plante, il faut la faire infuser dans un corps gras, comme dans du beurre, et cela s'appelle un beurre de marrakech. La différence avec un joint, c'est que l'effet du gâteau dure plus longtemps, car tant qu'il n'est pas entièrement digéré, la THC agit. Et cette consommation est dite plus saine car elle exclut tous les effets négatifs du tabac et de la combustion. Le cannabis reste tout de même une drogue et sa consommation comme celle de l'alcool est dangereuse. Mais passons plutôt aux choses sérieuses. Putain ça sent bon Ouais bah ça sent franchement, euh, ça, sent, ça sent le gâteau au chocolat en fait. Hum. Mmh. C'est hyper bon. Je suis un peu déçu, à vrai dire. Je m'attendais à un goût hyper prononcé et très surprenant. Hum. Mmh. Peut-être un tout petit peu, mais... Si. En fait, le gâteau a un léger goût d'herbe de Provence et de basilic. Et étrangement, ça se marie d'ailleurs vachement bien avec le chocolat. C'est un cookie. J'ai des pépites de chocolat dedans en fait, ça n'a rien vraiment d'étrange à part le fait qu'il y ait de la drogue dessus. Mais en soi, le gâteau n'a rien de spécial et n'a pas vraiment d'effet psychotrophe, Laisse-moi te raconter l'histoire de Marie-Jeanne Elle aurait dû être légale, ne pas s'appeler Kamsi Jack t'avait pas trahi sa confiance et vendu son âme En proposant des billets pour que jamais on ne le condamne Ça fait tellement longtemps que Jack est disponible à toute heure Et que pour choper Marie-Jeanne, faut d'abord choper un dealer Qu'on a oublié qu'au début du temps, il y a longtemps Jen et Jack se sont battus pour savoir qui se vendrait légalement Retour d'Assad Ok, bon, avant que ça se termine, je vous mets euh, dans la description les liens des vidéos et des musiques utilisées pour l'épisode. De plus, j'aimerais vous dire que j'ai ouvert un Tipeee. Je vous propose euh, des intros vidéos, des logos, des bannières, euh, bref, pas mal de trucs, euh, tenez-moi au courant. J'ai aussi fait une vidéo avec un ami youtubeur qui s'appelle Mathieu lochanski Il m'a initié à son sport qui s'appelle le tricking, je vous conseille d'aller la voir. Et voilà, c'est tout. <rire> du coup, euh, likez, commentez c'est le seul moyen que j'ai de savoir euh, voilà euh, si vous avez aimé la chaîne ou non Et puis on va dire c'est la seule récompense que j'ai à faire les vidéos Donc d'ici là, portez-vous bien Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des étranges dégustations Ciao